Parce que quand le diable viendra te tenter la nuit, tu vas dire quoi Quand il viendra te oppresser la nuit, tu diras quoi Tu fais des cauchemars, on t'intimide, on te dit les sorciers veulent te tuer, et tu fais quoi Esprit de sorcellerie, je te chasse, je te réprime, c'est bien, mais ce n'est pas encore la vraie foi ça. Ça c'est juste une proclamation. Ça devient la proclamation de foi, lorsque tu dis esprit de sorcellerie. Quiconque se dresse contre moi, il est écrit, tombera sous mon pouvoir. Là, c'est la voix maintenant qui est en train de parler. Oh le problème, c'est que ton voisin ne sait pas où c'est écrit. Il ne connaît pas ce texte. Tu ne connais pas le texte. Alors tu pries seulement, au nom de Jésus, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. Tu chasses qui je vous détruis, je vous détruis, je néantis, je brise les hôtels qui portent de ma vie, je détruis les hôtels. Ça, c'est pas la foi, ça, c'est la prière. La prière avec la foi. C'est, il est écrit, donner des ordres. Ils sont sans effet. Former des projets, ils sont anéantis. Car le Seigneur Dieu est avec nous. Ça, c'est la foi. La foi, la prière de foi. C'est la prière où tu ne dis pas, esprit de sorcellerie, sort, je te chasse. Non, c'est Luc 10, verset 19. Il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Par conséquent, ça, c'est la prière de foi. Par conséquent, je déclare et je décrète que maintenant, je marche au nom de Jésus contre tous les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi déployée contre moi. Et tu sais quoi Je déclare que rien ne peut me nuire. Ça veut dire quoi Il n'y aura aucune représailles. Il n'y aura pas un mal au, au dos à mon réveil le matin. Non, non, non. Il rit. Il... Oh, pas ma Il faut prier avec foi. Mais comment tu sais que quelqu'un prie avec foi Parce que la prière avec foi, ce n'est pas seulement la prière qui demande, la prière qui proclame, la prière qui rend grâce, c'est la prière qui s'appuie sur la parole. Une prière qui ne s'appuie pas sur la... Parole n'est pas une prière faite avec foi. Parce qu'il faut que la prière s'appuie sur la parole. Ça veut dire quoi? Lorsque tu pries, lorsque tu demandes, lorsque tu.. Parce que tu vas, si tu ne comprends pas ça, tu vas dire, oh, oh Seigneur, au nom de Jésus, mariage, mariage, mariage. Travail, travail, travail. Seigneur, vraiment, envoie, donne pour mes besoins, pour mes besoins, pour mes besoins. Tu peux prier comme ça longtemps. Seigneur, pour voir. Eh hey. hey, Jésus, c'est hey, pour hey, Ça c'est pas la prière, c'est pas la prière avec foi. La prière avec foi, c'est la prière qui s'appuie sur la... C'est-à-dire c'est la prière qui commence par, Seigneur tu as dit dans ta parole. Je suis, Seigneur je prie, Seigneur j'exige, Seigneur je réclame. Pourquoi Parce que tu as dit dans ta parole. S'il n'y a pas, tu as dit dans ta parole, il n'y a pas la foi. Parce que la foi s'appuie, ou postasis s'appuie sur quelque chose que Dieu a dit dit le challenge dans l'église d'aujourd'hui du 21 e siècle c'est que les gens ne savent pas ce que Dieu a dit ils ne connaissent pas la parole, ils connaissent les chansons de Sinach mais ils ne connaissent pas la parole il faut s'appuyer sur la parole la prière qui ne s'appuie pas sur la parole c'est pas la prière avec, faite avec foi j'ai pas entendu il y a quelqu'un il ne suffit pas de prier dans la prière, dis-lui, mets la parole. Et la prière faite avec foi, c'est la prière qui qui, qui est appuyée sur la parole. Quand tu parles au diable, il ne suffit pas de parler, il faut parler avec la parole. Tu savais le nombre de gens qui disent au nom de Jésus, je chasse cette maladie, maladie, tu sors de mon corps, maladie, je suis guéri. Tu es guéri, pourquoi? Tu t'appuies sur quoi Je chasse cette maladie, je détruis la maladie. Oh, D'accord. Là tu as prié, où est la foi Ajoute la foi. Parce que s'il si n'y a pas la foi, qui a prononcé des paroles. La puissance vient de la parole. Dieu veille pas sur la prière, Dieu veille sur la, la parole pour l'exécuter. Dieu veille sur la parole. Maladie, je commande ta désintégration, ça c'est pas la prière. La prière c'est c'est pas la prière avec foi. La prière avec foi c'est maladie, je commande ta désintégration car il est écrit par ces meurtres, j'ai été guéri. Ça c'est numéro 1. Deuxièmement, il est écrit, il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mort, où est ta victoire Mort, où est ton aiguillant dans le nom de Jésus Je te taille en pièces, tu quittes mon corps parce que ce corps a été racheté car vous avez été lavé, vous avez été racheté au prix du sang précieux de Jésus-Christ. Ce corps a été racheté par le sang et le sang parle en ma faveur. C'est la parole. Il ne suffit pas de prier. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, ça, ce sont les fondamentaux. Mais si le Saint-Esprit m'a donné cette parole, parce qu'il y a beaucoup qui, qui ne connaissent pas les fondamentaux. Beaucoup prient. Je marie, je marie, Seigneur, je marie. Mon mari, mon mari. Je... Mais tu t'appuies sur quoi Tu t'appuies sur quoi Seigneur, il est écrit dans ta parole il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il est aussi écrit quelque part que celui qui brûle se marie. Moi, je n'ai pas le droit de célibat. Donc, Seigneur, je suis qualifié, je, suis... je m'appuie sur la parole. Je dis que celui qui qui brûle ce mari donc je suis qualifié pour me marier est-ce que quelqu'un me suit Dis à quelqu'un il ne suffit pas de prier non il ne suffit pas de prier il ne suffit pas de demander il ne suffit pas de proclamer une chose et de croire seulement que ça va s'accomplir non il faut que ce que tu crois, ce dont tu crois que ça va s'accomplir, soit basé sur la parole. Si toi tu as prié et tu dis maintenant je crois que j'ai reçu, alors je le verrai s'accomplir et que tu n'es pas, tu n'as pas, tu n'as pas appui, tu ne t'appuies pas sur une parole que Dieu a donnée, ce n'est pas la foi. C'est un souhait, c'est un espoir, c'est une espérance, mais ce n'est pas la foi. Dieu n'est pas engagé dans l'espérance. Dieu est engagé lorsque la foi est trouvée dans ton cœur. Et qu'elle tape cette parole, c'est serré, gardée dans ton cœur. Dieu veille sur cette parole-là pour l'exécuter. Quelqu'un dit amen. amen Beaucoup confondent la foi et la pensée positive. Ils positifs, ils espèrent. Ça va, aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non. La foi repose sur ce que Dieu a dit. Je n'ai pas entendu toi même. Amen. On peut prier sans, sans prier, la, les prières de foi. Sans associer la foi. Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, sauve mes parents, sauve mes frères et sœurs. Pourquoi Tu pries comment Oh, Seigneur, sauve mes... Mais qu'est-ce qui te garantit que Dieu va sauver ta, va sauver ta famille mais non, il est obligé de sauver. Pourquoi Mais non, mais parce que si, s'ils vont en enfer, c'est pas bien. Oh Seigneur, sauve, Seigneur, sauve, je te prie, sauve, oh, avec compassion, sauve mes parents, sauve mon frère, sauve ma femme, sauve mes enfants, sauve mon mari, Seigneur, pourquoi Et il y a une fois qu'il demande, pourquoi Oh Seigneur, parce que s'ils vont pas, s'ils vont pas, se passer, pas, pas, pas sauvé, ils vont aller en enfer, c'est pas bien, vraiment, tu peux pas laisser faire ça oui c'est pas la foi. La foi dit Seigneur, Seigneur, sauve-les. Pourquoi Tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Ma famille est éligible pour le salut. Je réclame le salut pour cette famille. Là, tu as prié avec foi. Et Dieu prend cette parole qui est dans ton cœur et il dit, je vais l'exécuter. Garde seulement la parole. Donc la prière que Dieu... Agré. La prière persistante exige la foi. La prière que Dieu exauce et manifeste exige la foi. Mais la question que je te pose, c'est comment peux-tu prier avec foi si tu ne sais pas ce qui est écrit Comment tu fais Tu as aidé du nombre de gens, ils ne sont pas capables de citer les versets bibliques. Ils ne savent pas. Donc, quand tu pries, c'est « Seigneur C'est Seigneur agit. » Sur quelle base j'agis Agis seulement. Non. Qu'est-ce que j'ai dit Tu t'appuies sur quoi quand tu parles à Satan, Satan ne craint pas tes paroles. Satan ne craint la parole de Dieu que tu libères. Parce que le feu, ce n'est pas ta parole, ton opinion. Le feu, ce n'est pas ton espérance. Le feu, c'est la parole qui est dans ton cœur et que tu lâches par ta bouche. Je n'ai pas entendu toi-même. La prière que Dieu exauce, la prière persistante requiert la foi. Il m'a dit, beaucoup de gens prient. Mais tes prières n'ont pas d'impact. Elles ne font pas plaisir à Dieu. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est quand tu lui rappelles ce qu'il a dit. Tu as pris ça. Tu as gardé dans ton cœur. Et tu viens devant Dieu, tu dis, hum, Seigneur, moi, quiconque respecte pour l'entendre ne sera pas confondu. Dieu dit, dans Isaïe 43, je crois, il dit, viens, parle-toi même pour te justifier. Réveille ma mémoire, plaidons. Vas-y, exprime. Bon, c'est quoi Vas-y, parle Maintenant, tu vas entendre les euh, Fais seulement. Non, il n'y a pas de fais seulement. Qu'est-ce que j'ai dit Mais notre génération, on ne connaît pas la parole. On ne connaît pas les écritures. Le pasteur Ivan a dit. Non, pas le pasteur Ivan a dit. Qu'est-ce que j'ai dit Rappelle-moi ma parole. Parce que ce que dit le pasteur Ivan est basé sur les écritures. Et, mais la foi, c'est bien si tu as écouté l'enseignement. Tu as écouté, là, tu as, on a prié, on a prophétisé, c'est formidable. Mais je vais te dire une chose, pour faire asseoir ça à l'intérieur de toi, il te faudra plus que la parole d'un pasteur. Il faudra que tu fasses comme les chrétiens de Béret. Le pasteur Paul a prêché. Ils disent Amen, pasteur Paul. Maintenant, Acte chapitre 17, verset 11. Quand ils vont à la maison, la Bible dit qu'ils examinent les écritures pour savoir si ce que Paul a dit, c'était ça. Il doit y avoir une relation de romance et d'intimité Pas entre la parole du pasteur et toi et ton cœur Non, mais entre la parole de Dieu et ton cœur Tout ce qu'on dit Toi tu vas à la maison, tu ouvres la Bible Ici il a dit tel, il a prophétisé telle chose Il s'est appuyé sur quel verset des écritures Quelle est la parole sur laquelle il s'est appuyé Et tu prends maintenant cette parole Tu médites sur cette parole Tu sondes, pasteur Révin a dit ça Il a dit quiconque espère car mon rédempteur vit Et il se lèvera le dernier Ah c'est dans Job chapitre 25 ah, et toi même quand tu vas lire Job comme ça là, Il va se passer quelque chose hein. Quelque chose va sortir de ce livre Et va rentrer dans ton cœur. C'est ça qu'on appelle la foi Quelqu'un dit Amen Il ne suffit pas de prier La prière que Dieu manifeste C'est la prière avec foi beaucoup, bien aimé, Beaucoup ne prient pas avec foi il prie avec espérance. Seigneur, fais seulement. Hein? Tu vas. Seigneur, fais seulement. Non. Tu dis, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as besoin de prier avec la parole. Tu as besoin de proclamer avec la parole. C'est pour ça que tu as des gens qui prient. Tu es déprimé. Tu pries, la dépression ne part pas. Parce que ce qui chasse la dépression, ce n'est pas la prière seule. Ce n'est pas proclamer. C'est proclamer la parole. Le feu est dans la parole. Le marteau, c'est la parole. L'épée, c'est la parole. Ce n'est pas la prière. La prière doit être faite avec la parole. Tu pries et tu te demandes... Mais ça fait. tu pries, explique-moi. Tu pries, tu es toujours triste. Tu, es, tu pries, tu es toujours inquiet. Tu pries, tu as toujours peur. Pourquoi Parce que tu ne pries pas avec la parole. Quand tu vas prier avec la parole, tu vas proclamer à l'esprit de peur. Tu vois, non Mais tu, tu, tu, tu dis quoi à l'esprit de peur Tu dis quoi Esprit de peur part, sort de ma vie au nom de Jésus. Mais quoi d'autre Jésus a dit Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est cette paix-là que je prends au nom de Jésus-Christ. Il a dit dans Ésaïe 26, il a dit À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Je déclare que cette paix est mon partage et que tout ce qui veut me troubler sort de ma vie au nom de Jésus-Christ. Là, tu vas parler avec la parole. Quelqu'un me dit Amen. Il y a quelqu'un qui prie avec la parole. C'est ça la prière de la foi, c'est la prière qui s'appuie sur la parole, la prière qui s'appuie sur les promesses, les promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit, sachant que pour nous qui sommes nés de nouveau dans la nouvelle alliance, toutes les promesses de Dieu te dit 2 Corinthiens 1 au verset 20, toutes les promesses de Dieu, ce que Dieu a promis dans l'Ancien Testament, eux, c'était des promesses c'était conditionnel, mais depuis que nous sommes en Christ, ma Bible dit que toutes les promesses de Dieu, Dieu a dit déjà oui et amen, c'est fini. Dieu est déjà ok. Il il n'y a plus de condition, il y a juste besoin de la foi. Sachant que quand Dieu fait une promesse à un homme dans la Bible, il l'a fait à toi. Parce que cette parole est vivante. Tout ce que Dieu dit, à, promet à quelqu'un, tu l'appliques à toi parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce que Dieu dit pour Jérémie, il le dit pour toi. Tu as dit avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que tu ne sois né, je t'avais déjà établi. Quand il dit à Jérémie, je vais sur ma parole pour l'exécuter, il, il parle à toi et à moi. La Bible dit que tout ce qui a été écrit, bon, je n'ai pas le temps de développer, tout ce qui a été écrit a été écrit pour notre instruction. Elle est vivante, ça s'applique encore aujourd'hui. Dans tous les domaines de la vie, Dieu a fait une promesse pour laquelle elle a déjà dit, je suis d'accord, Amen. Plus de 7400 promesses, dans tous les domaines de ta vie, Dieu a une parole. Tout ce que tu as fait, c'est prendre cette parole, serre-la dans ton cœur et cours avec ça. Dans le mariage, le travail, les finances, l'âme, la, la santé, les relations. Dieu a des promesses dans tous les domaines. Mais comment fais-tu pour prier avec foi si tu ne connais pas les Écritures Est-ce que quelqu'un me suit le, Ce que nous n'avons pas compris, en fait, c'est que c'est nous... C'est toi qui as le devoir de développer ta foi. En fait, Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, la génération Moïse, quand ils sont sortis d'Égypte, il y a une chose qu'ils n'ont pas compris. C'est que la responsabilité de Dieu, c'est d'envoyer la parole. La responsabilité du peuple. Quand Dieu a envoyé la parole, il va te tenir responsable de ce que tu fais avec cette parole. Et après, il va venir. Est-ce qu'il y a la foi dans ton cœur ou pas Mais il va d'abord envoyer la parole. La question c'est est-ce que tu as attrapé cette parole Est-ce que tu l'as serrée dans ton cœur Parce que beaucoup de gens se disent en eux-mêmes « Je reconnais que ma foi tu vois, n'est pas forte. » Parce que quand tu as peur, ta foi est petite. Quand tu es complexé, ta foi est petite. Quand tu n'es pas ambitieux, ta foi est petite. Quoi encore? Ta foi se démontre. Hein. La foi se révèle par les œuvres. La foi se révèle par le système de pensée. La foi se révèle par la manière de parler. Parce que la foi pense, la foi parle, la foi agit. Quand, quand tu agis, tu agis toujours petit, petit, tu révèles ta foi. Donc il y a des gens, ils savent qu'honnêtement, ma foi est petite. Leur rejet, ça révèle ta foi. Oh non, je ne me sens pas vraiment aimé. Ta foi est petite. Parce que quand la parole va rentrer, s'imprimer dans ton cœur, tu diras, je te loue. Parce que je suis une créature si merveilleuse Et mon âme, même, je ne fais pas d'effort, je ne prie pas pour m'aimer, je ne prie pas pour m'apprécier, je suis juste conscient, saturé de la parole. Quand on me dit vilain, je dis, oh, je te loue. Je suis une créature si merveilleuse. Même mon âme reconnaît. Mon âme, tu le connais, non On te dit, gouronné, tu continues ta route. Mais quand ta foi est petite... Les pensées du passé qui ont été imprimées dans ton âme par la chair Continuent de te tracasser hein? Une voix te dit Tu vas pas, ça va être dur pour toi Prends seulement Prends seulement le plus petit là Parce que là, trop là, ça va être, ça va être dur pour toi La vie, prends seulement les miettes, contente-toi Va pas trop loin, ne vise pas trop loin Ça va être compliqué pour toi Et toi aussi, tu, bon, mais tu vas faire quoi dans la vie Bah, je vais Il euh... n'y a pas de problème hein? Mais tu révèles ta foi par la nature de ton ambition. Ouais. <rire> Et là, le silence que tu constates révèle la foi de ton voisin. Ouais. Tu révèles ta foi par la nature de ton ambition. Est-ce que tu as aidé du nombre de... Regarde le nombre de gens. Personne ne t'a parlé. Quand tu penses futur, tu prends juste le moins... Le, le plus petit enfin, et, tu, et tu appelles ça l'humilité la modestie non mais moi bon si je, même un petit boulot là si je gagne 2000 euros, 3000 euros c'est déjà bien tu révèles ta foi avec quoi c'est avec ça que tu vas financer l'évangile c'est avec ça que tu vas mener l'évangile aux extrémités de la terre c'est avec ça qu'on va faire les hommes de compassion c'est avec ça Là où on a cogné, c'est sur la foi. Tu révèles ta foi dans ton système de pensée. Quand tu es rempli de la pensée de Christ, tu penses comme Christ, tu penses royauté, tu penses conquête, tu penses excellente, tu penses expansion, tu penses, tu penses. Que la foi de Christ soit ton partage au nom de Jésus. Ah non mais pour toi, vu ta face, ta race, ta grâce, ta place... Le mieux pour toi dans la vie, contente de ceci. Tu dis c'est pas pour moi. Excusez-moi. Moi, moi je suis désolé. Moi je commence là mais je ne m'arrête pas là. Non. Je ne méprise pas les petits commencements. Je commence là mais je ne m'arrête pas là. Dis-moi, amen. C'est quoi cette mentalité Ça révèle la foi. Les gens ne passent pas du temps dans la parole. Ils ne se saturent pas de la parole. Ça se voit. Une parole négative d'un professeur, d'un parent, tu as battu. Tu n'as pas la foi. On te dit non, là personne n'a jamais fait. Oh, bon, d'accord. Hein je serai le premier. Tel il est, tel je suis. On te dit non. Église, tout est dans la, la foi et le moteur de tout. Pourquoi tu choisis le, peu, le petit que tu choisis Ta foi. Regarde la plupart des gens. Non, excusez-moi, on, on va régler les comptes aujourd'hui. Non, parce que tu pries, mais tu n'as pas la foi. La parole tu t'a pas reprogrammé. L'intelligence n'a pas été renouvelée. Hein Tu parles, tu parles quelle langue euh, tu, parles, tu parles anglais A Little le <rire> Tu parles espagnol Ah, débrouille. Hein? Et tu comptes parler couramment l'anglais ou pas euh, Tu viens de révéler ta foi tu veux te révéler l'ampleur la, la, de ta vision. Parce que si tu te vois à la dimension internationale, si tu te vois déployer dans tout le monde, ça veut dire que tu sais... Attends, attends, attends Parce que la langue, la langue, la langue là, c'est la clé de la communication. C'est la clé pour rentrer dans les cultures des gens. Si tu vois, tu te vois homme d'affaires, tu te vois en train de se déployer partout, tu, tu te prépares, tu te prépares. La preuve de la foi, c'est la préparation. Je sais que je vais là-bas, je me prépare. Je sais que je vais là-bas. Alors, je me, je me redimensionne déjà Il quelqu'un, il ne suffit pas de prier. Hein? Mais la foi, la foi, et la foi se voit. Quelqu'un qui a la foi ne peut pas le démonter. Hein? Tu as la foi, on va te démonter. Comment, mais comment on va t'intimider quand tu es un homme de foi Tu es rempli de la paix, tu es rempli de la joie, tu es rempli de la douceur, tu es rempli de l'amour, tu es rempli de l'humilité, tu es rempli du courage, tu es rempli d'audace. Même quand tu traverses l'épreuve Même quand ça fait mal, une voix vient te parler Et elle te dit, quand tu traverseras le feu, je serai avec toi Quand tu traverseras les grandes hôtels elles ne te submergeront pas Donc tu traverses et tu as la tête haute Mais quand tu n'as pas la parole dans le cœur Et que tu traverses les difficultés que tu traverses, qu'est-ce que tu fais Oh mon Dieu, mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné avait le droit de le dire, c'est Jésus. Depuis qu'il était abandonné par le Père, le Père s'est souvenu de toi. Il a été abandonné, rejeté, pour que tu sois accepté. Oh Dis-moi Amen. Le problème, vous savez, c'est quoi On a une génération qui est prie sans la foi parce qu'elle n'a pas compris que la responsabilité de Dieu c'est de te donner la parole. Mais ta responsabilité à toi, c'est de nourrir ta foi et de la développer, de la muscler, de l'étirer. Et les gens ne font pas ça. Tu sais pourquoi Les gens n'aiment pas faire des efforts. Alors ils donnent des excuses. Je reconnais que ma foi est petite. Parce que le domaine dans, le, le domaine dans lequel toi, tu commences, tu chancelles, c'est un domaine dans lequel ta foi est insignifiante. Tu as la mesure de foi qui permet de croire en Jésus le sauveur Mais tu n'as pas la foi qui permet de dominer, de régner, de triompher Que cette foi vienne à toi au nom de Jésus Tu vois, c'est la responsabilité de donner la parole Israël n'avait pas compris Vous voyez, quand Israël, Dieu leur a parlé, il leur a fait des promesses Maintenant qu'ils marchent dans le désert Dès qu'ils rencontrent une épreuve, ils se plaignent une autre preuve, ils se plaignent. Dieu dit que je suis avec vous. Dès qu'ils ont une preuve, ils se plaignent. À un moment donné, Dieu, Dieu s'est fâché contre eux. Mais, mais pourquoi Dieu se fâche contre nous Mais si on n'a pas la foi, on n'a pas la foi Non. Si tu n'as pas la foi, c'est ta faute. C'est ta responsabilité, du moins. Parce que Dieu, quand il a parlé, c'est à toi de travailler pour faire en sorte que cette foi rentre en toi et s'imprime sur les tables de ton cœur et ne quitte pas. C'est à toi, monsieur, madame, quand Dieu a parlé. Il a envoyé sa parole De nettoyer ton cœur D'enlever les épines Dans Matthieu 13 La parabole du semeur C'est à toi d'enlever les épines Parce qu'il dit les épines dans le champ de ton cœur Parce qu'il dit dans telle terre La parole est tombée dans un cœur où il y avait des un cœur pierreux. L'autre, c'est un pierre avec des épines. Les épines du rejet, les épines de l'amertume, les épines du manque de pardon. L'autre, c'est les, les cœurs pierreux. C'est à toi de débroussailler, de faire le ménage dans ton cœur, de discipliner, crucifier ta chair, discipliner ton âme d'enlever ce que Dieu n'a pas planté afin d'accueillir. Parce que si ces choses-là, ces épines-là, ces inquiétudes, ces soucis du siècle prédent, « Oh, oh, comment je fais pour travailler, pour me marier ?» Ces choses-là, dès que la parole va venir, la parole est pure, elle a été envoyée, mais quand elle rentre dans le champ de ton cœur, la parole est automatiquement désagrégée, elle se désintègre, elle est absorbée, elle est noyée. C'est à toi de faire le ménage. C'est pour ça que dans Jean, dans Jacques, chapitre 4 au verset 8, si on lit avec la version du Sommeur, dans Jacques 4 au verset 8, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs. Vous qui avez le cœur partagé, purifiez ces cœurs, purifiez. C'est à toi de le faire, de faire la place pour que la foi s'installe. Mais comment on fait ça Tu dois travailler. Tu dois faire un effort. La vérité, c'est que tout ce qui ne fait pas partie de tes habitudes d'enfance, quand tu vas vouloir le faire, ça va, ça va nécessiter un, un, un, un effort. Le problème, vous savez, c'est quoi On ne fait pas d'efforts. Ce qui est terrible, c'est que tu fais des efforts pour réviser tes notes à l'école. Tu fais des efforts pour préparer tes dossiers pour le travail. Mais tu ne fais pas d'efforts. C'est-à-dire que tu es prêt à accepter le mot labeur. Accepter le mot souffrance, accepter le mot effort pour les choses de ce monde, mais pas pour ta foi. La foi ne rentre pas comme ça. Ça exige un labeur, un effort où passer du temps dans la parole. En train de prier dans la parole Pendant que tu pries, tu lis la parole Ça nécessite de passer du temps à écouter la parole Et quand tu as écouté, tu vas à la maison Et tu vas réfléchir sur ce que tu as écouté Non, mais tu le fais pour l'école Tu le fais pour les examens, tu le fais pour le travail Mais tu ne le fais pas pour ton esprit Alors que la foi t'amènera plus loin Que tous tes diplômes réunis La foi t'amènera le diplôme n'enfante pas en toi la vision. La foi fait naître la vision. La vision détermine où tu iras. Avec ou sans diplôme, je ne suis pas contre le diplôme, j'en ai pas mal. Mais je dis que ce n'est pas le diplôme qui fait la différence. C'est la foi. Le problème, c'est que tu es obligé de faire des choix dans la vie. Pour que la foi monte en toi. Il y a un effort, il y a un effort, il y a un ab. Tu vas devoir dire non à certains divertissements. Tu vas devoir dire non à certaines fréquentations inutiles, non à certains gaspillages de temps, et accepter de passer un peu de temps. Non mais moi je pensais que c'était le pasteur Ivan qui devait le faire pour nous. Formidable, le pasteur il le fait pour lui-même, mon gars. Chacun de nous doit passer du temps dans la parole. Parce que quand le diable viendra te tenter la nuit, tu vas dire quoi Quand il viendra te oppresser la nuit, tu diras quoi C'est ça c'est pour ça que les gens ont peur et il n'y a pas la foi Tu fais des cauchemars, on t'intimide On te dit les sorciers veulent te tuer Et tu fais quoi Il n'y a pas la foi Esprit de sorcellerie Je te chasse Je te réprime, c'est bien Mais ce n'est pas encore la vraie foi ça Ça c'est juste une proclamation C'est une proclamation Ça devient la proclamation de foi Lorsque tu dis esprit de sorcellerie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 il y a quelqu'un prie avec foi. foi. Oui, c'est ça. Tu me regardes bizarrement parce que toi, c'est de toi qui parlait. C'est de toi que me parler. Non. Tu pries, tu proclames. Il n'y a pas la parole. Hein? C'est la parole qui a le pouvoir. Tu te lèves la nuit. Je fais cauchemar. Non. Il est écrit. Quand je me coucherai, je serai sans crainte. Quand je serai couché sur mon sommeil, sera doux. Qui a perdu mon sommeil? C'est comme toi que je viens au nom de Jésus. Je ferme les portes. Je viens. Mais tu ne peux pas dire au nom de Jésus, je te taille en pièces. Mais sur quelle parole Quel commandement Quelle parole l'ennemi a-t-il transgressé Je viens au nom de Jésus. D'accord. Mais tu t'appuies sur quoi Est-ce que quelqu'un me suit On prie avec la parole. C'est ça la foi. Il faut que tu arrêtes de prier. Je prie. Je chasse. Mais tu chasses quoi Sur quelle base Back Appuie-toi sur la parole et tu décolles de la parole. Là, Dieu est avec toi. Il veille sur cette parole pour l'exécuter. Mais... Paul parle de l'œuvre de votre foi, le labeur de votre foi. La foi ne n'est pas comme ça. Il y a un labeur, il y a un effort. Ça va, c'est c'est juste l'âme. C'est juste quitter une mauvaise habitude et asseoir une nouvelle habitude. C'est de méditer la parole. Ah mais j'aime pas trop ça, hein. je suis pas habitué, moi non plus. Non, personne n'est habitué. Mais à force, de le faire, à force de le faire, tu passes du temps dans la parole. Et quand tu lis la Bible, tu pries en langue. Passe du temps dedans, mon ami. Un seul réma qui quitte cette parole, qui rentre dans ton cœur. Va t'accompagner tout au long de ta vie. Dis Amen. Notre génération connaît trop de chansons, trop de choses futiles. Il n'y a pas la parole. Et le problème, c'est que les gens ne veulent pas faire d'efforts. Ils n'ont pas décidé de combattre leurs mauvaises habitudes. Je dois aimer la parole, tu n'as pas compris. Mon esprit, mon âme n'est pas habitué. Mais mon esprit a besoin de cette parole. Mon esprit doit, mon âme doit aimer. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, non. C'est parce que tu as un cheminement, tu as une destinée, tu as une vie, tu as un couloir que tu dois emprunter. Je te garantis que dans ce couloir-là, il a dit mon juste, il devra vivre par la foi. Tu en auras besoin tous les jours et tu auras besoin d'être bombardé, d'être équipé de toutes les paroles de Dieu. Tu des 7000, peut-être pas les 7400 promesses par cœur, mais il faut que dans ces 7400 promesses, tu aies suffisamment de grenades. J'ai des grenades pour la famille, j'ai des grenades pour l'éducation des enfants, j'ai des grenades, je suis chargé à bloc, je, et puis je marche avec cette parole je, je suis chargé et je marche dans la vie avec la conscience de cette parole. C'est personnel, mais il faut un effort. J'ai dit, mais c'est parce que toi, tu es pasteur. Tous les versets bibliques que je connais aujourd'hui, à 99%, je les connaissais deux ans après ma nouvelle naissance. Je n'étais pas pasteur, j'étais frère Rival. Je les connaissais. Il y en a un avec le temps, j'ai oublié. À l'époque, je te citais plein de versets, ça sortait comme ça. Ça veut dire quoi Ah, mais comment tu as fait Ah, bah écoute, c'est sûr que pendant la pause midi, quand on était en journée prière, moi, je me retirais seul dans mon coin. Dieu merci, je n'avais pas Facebook, je n'avais pas WhatsApp. Je n'avais pas les réseaux sociaux. Je savais ma, ma Bible. Je m'isolais dans un coin et je lisais. Je lisais.. Pas, non, non, j'étais frère, toi, comme toi. Je lisais. Et cette fois, cette parole a commencé à construire une vision, une assurance, une audace, une ténacité, un courage. Tu es, es devenu quelqu'un impossible à arrêter, à intimider, à impressionner. Quelqu'un qui est rempli de confiance en lui-même. De confiance en Dieu et de confiance dans ce que Dieu a mis en lui. Quelqu'un qui a été délivré de la comparaison. Quelqu'un qui a compris qu'avec Dieu tout est possible. Et qui a décidé que... Non, qui a décidé qu'il ne vivra pas une vie dans la présence. C'est aussi indifférente que l'absence. Quelqu'un qui a décidé que sa vie glorifiera Dieu. Ça vient de ce genre d'assurance-là. Mon temps a été investi dans la... parole, Pendant que toi, dès que tu as un break... Dès que tu as un break... WhatsApp, quelle est la niaiserie, de... quelle est la, la, la rumeur ou la niaiserie en, de... en date là, du, des derniers temps là Oh les filles, vous savez quoi Groupe de 50 personnes, kiff Oh Cool Oh MDR, lol oh <rire> Autant de temps passé alors que tu aurais pu juste passer du temps sur une parole, un verset qui va réveiller. <rire> Je sais que tu n'aimes pas ça, c'est pas grave Il faut que la parole sorte de toi Mais si elle n'est pas rentrée Le Saint-Esprit ne va pas t'aider à la faire sortir Le Saint-Esprit ne peut aider Que quelqu'un qui s'est aidé tout seul Comment tu t'es aidé en prenant la parole, en la méditant, en creusant, en écoutant des enseignements audio qui parlent de la parole, vidéo, des livres. Et après les livres, après les enseignements, qu'est-ce que tu fais Tu repars encore dans la parole pour voir un peu ce que tu as lu, ce que tu as entendu, hein, pour écouter encore, méditer encore. Et puis au fur et à mesure que tu le fais, tu ne peux pas faire ça et me dire, tu ne peux pas, et me dire, j'ai encore un peu de rejet, j'ai encore un peu de peur. C'est impossible de passer du temps dans cette parole, de te noyer dans la parole et d'avoir peur de quoi que ce soit. Même quand tu vas avoir peur, la parole maintenant te téléguide. Dès qu'une pensée mauvaise vient, une pensée de la parole monte instantanément, chou, et croigne cette pensée. Tu deviens téléguidé par la parole, téléguidé par l'amour de Dieu, téléguidé par la joie, téléguidé par la foi, téléguidé par le Saint-Esprit. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Décide de te construire. Personne ne le fera pour toi. Sauf que ta dimension de foi déterminera jusqu'où tu iras. Pas ton diplôme, pas ton travail. C'est ta foi. Le plus grand atout. C'est avec quoi Dieu opère. Quand ta prière devienne des prières basées sur la parole, donc des prières de foi, waouh On ne peut pas te bloquer. Je te vois y arriver au nom de Jésus.